Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir une extension qui s'appelle Yoast SEO. Donc, Lorsqu'on regarde les extensions les plus populaires de WordPress, c'est celle qui ressort en seconde. 27 000 personnes l'ont notée et à la 5 étoiles. Plus de 5 millions d'installations actives, dernière mise à jour il y a 5 jours, Compatible avec notre version de WordPress. Donc il n'y a pas de souci. C'est une extension qui aide au SEO, autrement dit au référencement naturel. Le référencement naturel, c'est la façon dont on apparaît, la position que l'on occupe dans les moteurs de recherche pour certains mots-clés. Donc ça passe essentiellement par les mots-clés, mais pas que. Et on parle essentiellement du référencement naturel selon Google, puisqu'en moyenne, Google c'est 92% des recherches Internet du monde. Donc on essaie de mettre en place sur notre site des choses qui vont plaire à Google afin d'apparaître le plus haut possible. C'est ça le référencement naturel et dans la vidéo, nous allons voir comment l'installer, la paramétrer, aller voir ses réglages et voir comment ça se met en place sur nos pages. Et les différents onglets que l'on va retrouver avec l'onglet SEO, lisibilité, schéma, et réseaux sociaux et on en profitera pour parler de ce qu'il y a en plus dans la version payante de Yoast. Alors on va télécharger l'extension, l'installer et puis l'activer comme d'habitude. On constate que sur le logo on voit trois petits points rouge, orange et vert. C'est un système de feu rouge, feu orange, feu vert que l'on va retrouver un peu partout sur notre site ensuite, une fois qu'on aura activé l'extension, côté back-office bien sûr, sur nos pages, sur nos articles. J'active et on se retrouve dans les réglages. Alors me voici dans les réglages et on voit qu'il me dit qu'il y a deux choses à faire ici et je retrouve un petit logo IOST ici avec mes notifications. Alors quand je vous disais qu'on allait le retrouver un peu partout, c'est le cas. Donc pour le moment il me dit que je n'ai aucun problème. Il me dit qu'il y a deux notifications. La première, c'est qu'il faut démarrer l'optimisation des données SEO juste en cliquant sur ce bouton-là, ça va prendre quelques secondes. Voilà, c'est fait. Deuxième notification, il me disait que je n'ai pas activé les mises à jour automatiques de WordPress. Il me recommande de le faire. Donc on va commencer à parler des réglages de Yoast. Donc dans le tableau de bord, c'est là où je vais avoir mes notifications et il me dit de passer à la version premium. Je vais aller voir dans les fonctionnalités, fonctionnalités. Il me demande si je veux activer mes analyses SEO. Bah, tant qu'à faire, sinon ça ne sert à rien d'avoir téléchargé Yoast. Deuxième chose, il me demande si je veux activer les analyses de lisibilité. En plus de voir les critères qui plaisent à Google pour le référencement, en plus des critères de SEO qui sont bons pour Google, Yoast considère plusieurs paramètres de notre site, plusieurs critères, pour voir, si le, notre, pour voir si notre contenu est susceptible de plaire ou de déplaire aux lecteurs de notre site, aux visiteurs de notre site, et donc s'ils vont rester ou non dessus. Donc je vais laisser l'analyse de lisibilité activée. Le contenu cornerstone. Alors le contenu cornerstone, cornerstone en anglais c'est une pierre angulaire, d'accord, comme une clé de voûte. Imaginons que j'ai une page qui soit vraiment la clé de voûte de tout mon site, c'est la plus importante, c'est celle qui va amener mes visiteurs, c'est là que mes visiteurs doivent arriver ou mes consommateurs doivent acheter. Si je considère que cette page est le contenu Cornerstone, je vais le déclarer à Yoast et il va scanner ensuite toutes mes autres pages pour voir si j'ai assez de liens qui ramènent à mon contenu Cornerstone. Et Yoast nous indiquera des exigences particulières pour le contenu cornerstone, plus de mots, plus de liens, etc. Compteur de liens textuels, ben on va le laisser activer. Qu'est-ce que c'est Yoast va scanner nos publications, nos pages, nos articles, et voir combien de liens mènent vers telle ou telle page, tel ou tel contenu. Et donc il va comptabiliser les liens qui amènent sur chacune des pages. Sur chacune des pages, on trouverait le nombre de liens pointant vers celle-ci. Donc on le laisse activer. Plan de site xml et Yoast va faire un plan de site qu'il va fournir au bot de google lorsqu'il va venir scanner notre site pour lui dire ce qu'il doit aller voir ou non normalement le bot de google scanne notre site et dès qu'il voit un lien il va le suivre pour voir où il mène là au lieu que ce soit le bot de google qui fasse son cheminement c'est Yoast qui va scanner notre site et on va pouvoir fermer certaines portes au bot de google pour que Google n'indexe que ce que l'on veut qu'il indexe. Et donc, au lieu de faire son travail de crawling et d'aller sur chacun des liens, là, une... là, au moment où le bot de Google arrive, Yoast va fournir le plan du site à Google, et donc il va aller juste scanner ce plan-là et pas ce qu'il y aurait à côté. Menu dans la barre d'administration, eh bien, on le retrouve ici, c'est ça. Soit on active, soit on désactive. Sécurité, pas de réglages avancés ou schémas pour les auteurs ou autrices. Alors, grosso modo, les réglages avancés et les schémas, ce sont des critères que l'on va pouvoir déterminer sur nos, nos pages et nos publications. Est-ce que l'on veut que nos auteurs ou autrices y aient accès ou pas Les réglages avancés et les schémas, ce sont des critères spécifiques que l'on va retrouver, des options qu'on va pouvoir manipuler. On n'a peut-être pas envie, pour des raisons de sécurité, que les auteurs ou autrices de nos blogs, y est accès. On va les laisser à nos éditeurs ou à nos administrateurs et donc ça on va le laisser activer. Comme ça, seuls des administrateurs ou éditeurs pourront aller toucher ces petites options et on verra plus tard à quoi ça sert. Suivi d'utilisation, est-ce que l'on renvoie des données anonymisées à IOST A vous de voir si vous voulez le faire ou non. Il n'y a rien de vital là-dedans. Je vais désactiver de toute façon, là je, je suis sur un, un site en local, ça ne sert à rien. Reste API, point de terminaison, aide. C'est pour avoir un accès aux métadonnées que l'on va choisir d'intégrer dans nos diverses publications. Donc, on va laisser d'activer. Partage amélioré sur Slack. Slack est un outil de communication des entreprises, un peu à la manière d'un réseau social. Et lorsque l'on viendrait publier des choses, on pourrait les partager sur Slack et le partage amélioré montrerait les temps de lecture et plus d'informations que la normale. Voilà. Avant un article, on saurait combien de temps et on va mettre à le lire en moyenne. Donc on peut choisir de l'activer ou non, il n'y a pas une grosse différence pour le moment. Je reviens en haut. Il y a deux onglets dont je n'ai pas parlé, qui correspondent à la version premium. Il y a l'onglet Données. Grosso modo, quand on irait sur côté page dans le back-office, on verrait un onglet Yoast spécifique qui nous dirait quels sont nos mots les plus utilisés. On retrouverait des données de ce type et on verrait si cela correspond à nos mots clés. Suggestion de lien. Imaginons qu'on ait une page, je vais l'appeler A, qui parle d'escape game. Yoast aurait scanné tout le reste de nos pages, au fur et à mesure qu'on l'utilise, et il va trouver une autre de nos pages qui parle d'escape game, une page B. Eh bien il nous suggérerait dans notre page A, de rajouter des liens de no vers notre page B pour créer davantage de maillage interne. Il irait donc nous suggérer les liens les plus pertinents au sein de notre site pour que l'on mette en place davantage de maillage interne. Le maillage interne, c'est un lien de notre site vers notre site, d'une page A vers une page B de notre site. Voilà, c'est tout pour les fonctionnalités. J'enregistre. Donc, je vais aller faire un tour dans intégration. Les intégrations. Yoast peut marcher de concert avec d'autres euh, sites Internet. Alors, tout d'abord, intégration de Siemrush. rush est un site très bien fait qui va nous fournir des données sur notre site. Sur, euh, qui va nous fournir des données sur notre site. En fonction de comment les gens arrivent sur notre site, combien de temps ils restent, comment ils repartent, euh, ce qu'ils font dans Google pour arriver sur notre site. Grosso modo ce sont des analyses très détaillées de Google Analytics et de la Google Search Console pour comprendre comment les gens agissent vis-à-vis -vis de notre site. Alors si je vais faire un tour ici, on voit qu'ils nous promettent d'augmenter notre trafic, ils vont nous dire comment les gens arrivent sur notre site, s'ils arrivent par des liens, s'ils vont chercher des contenus, euh, combien, comment on est positionné sur divers mots-clés, etc. Donc il y a plein de choses, c'est très bien. Il y avait avant une version gratuite, maintenant il est entièrement payant, même s'il y a une version d'essai pour quelques semaines, et c'est pas donné. à savoir que ça commence à 120$ dollars par mois pour utiliser Rush Donc il y a plusieurs versions de SEMrush. Et bon, voilà, ça suit nos mots-clés, ça donnerait des données sur l'historique, euh, voilà. Intégration de Write. Write est un site qui va vérifier une fois par semaine que notre contenu reste bien indexable par euh, Google. Donc vous pourrez les, euh, les coupler afin qu'ils euh, qu visitent notre site et qu'ils le testent une fois par semaine et qu'ils s'assurent que tout sera bien indexable par les moteurs de recherche. L Intégration de Zapier, donc ça c'est avec la version premium, pareil pour Algolia. Alors Zapier c'est un moyen qui va automatiser nos publications sur les réseaux sociaux. On va publier notre blog et Zapier se charge d'aller le publier sur divers réseaux sociaux. L Intégration de Algolia, c'est encore un outil de Yoast qui euh, nous assure qu'il est le meilleur moteur de recherche interne pour un site. Donc ça va aider les gens à trouver le contenu plus facilement de notre site en mettant un petit moteur de recherche interne à notre site. Alors il y a d'autres extensions qui le font, mais d'après Yoast, Algolia est le meilleur. J'ai jamais testé, je ne peux pas vous le dire, mais si ça se trouve c'est vrai. Outils pour les webmasters. Il existe un truc qui s'appelle la Google Search Console qui regarde comment les gens arrivent sur notre site et leur comportement. On va voir s'ils arrivent plutôt par smartphone ou ordinateur, avec Android ou iOS, s'ils arrivent en naviguant par Google Chrome, Firefox ou Safari par exemple, ou Microsoft Edge, on le saura. Et donc dans la Search Console, quand on s'inscrit, pour, pour pouvoir nous fournir ces données-là, il veut vérifier que nous sommes bien les propriétaires du site. Il nous passe un code, qu'on est censé coller dans notre head de nos sites, donc il faudra aller dans apparence, éditeur de thème là on a un message d'alerte qui nous dit que si on décale la moindre virgule ça peut planter tout le site, donc je vais dire je le fais, je comprends et donc là normalement il y a un truc qui s'appelle header.php quand je clique dessus ça le charge et j'ai une balise head et il faudrait que je vienne coller mon code de la Google Search Console à la fin de, avant la fin de la balise Head. Et du coup, une fois que je valide ça sur la Google Search Console, Google irait scanner mon site, vérifier qu'il voit bien son code dans la balise Head. Si c'est le cas, il va commencer à me fournir les données sur mon site. Ben, si ce n'est pas le cas, il me dit qu'il y a un échec et je ne suis pas l'administrateur du site et donc il refuse de me fournir les données. Et au lieu d'aller faire ça et de l'inscrire dans le code, je pourrais très bien venir coller mon code de vérification là-dedans. Il existe une autre méthode qui est de passer par une extension qui s'appelle Google Sitekit qui permet d'installer la Search Console depuis notre back-office WordPress. Et du coup, si on a accès au back-office WordPress et à l'installation d'extensions, c'est qu'on est, qu est l'administrateur. Pas besoin d'aller coller un quelconque code de vérification. Il part du principe que si on est là, si on peut télécharger l'extension, c'est qu'on est administrateur, et donc il va mettre le code pour nous, et on n'a rien à faire. J'ai fait un tuto sur l'installation de Google Site Kit, je vous le mets en fiche, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous dit. Et donc il propose également de mettre des codes codifications pour Baidu, pour Yandex et pour Bing. Alors Baidu c'est le moteur de recherche chinois de base, Bing c'est le Microsoft, Yandex, c'est le russe. Et donc d'après WebRank Info, on voit que Google en France, c'est quasiment 92% des recherches. Quasiment 98% sur mobile. Bing, ça concentre même pas 4%. Yahoo, 1,1%. On ne voit même pas Beidou et Yandex parce que Beidou, c'est chinois. Et Yandex, c'est russe. Alors si on voit le monde... Si on regarde dans le monde entier, malgré que Baidu soit massivement utilisé par les chinois, et ils sont très nombreux, malgré que Yandex soit bien utilisé par les russes, et qu'ils ne sont pas peu nombreux non plus, eh bien Google concentre 92,6% des recherches, Baidu 1,8%, Yandex 0,9%, et Bing 2,5% des recherches. C'est pour ça que lorsque l'on parle de référencement, on parle surtout du référencement selon Google parce qu'on ne va pas s'enlever des points de référencement chez Google pour gagner un peu de référencement chez un concurrent alors qu'il ne correspond à même pas 3 ou 4% des gens qui vont venir sur notre site. Donc il vaut mieux être très bien référencé chez Google et se concentrer là-dessus plutôt que d'essayer d'aller se référencer idéalement chez Beidou et Yandex alors qu'ils vont correspondre à même pas 3% des visiteurs mondiaux. Mais si je voulais connaître mon activité sur le marché chinois ou euh, sur euh, le marché russe, ben je pourrais aller rajouter ici les codes de vérification Yandex, Beiju et euh, Bing. Mais Bing, même aux états unis c'est moins de 5%. Donc euh, c'est quasiment anecdotique en fait. Ce qui est important, c'est Google. Voilà pour les réglages généraux. Je vais passer aux réglages SEO. Réglages SEO. Donc on va voir qu'il y a plusieurs onglets. On va les faire un par un. Réglages généraux séparateur de titres alors qu'est-ce qu'un séparateur de titres imaginons que j'aille faire une recherche google je trouve en haut de chaque recherche ce qu'on appelle des métadonnées il y a là un métatitre et ici une métadescription là c'est l'url et donc je vois que là j'ai marqué nike un wikipédia nike c'est le nom de la page Wikipédia, c'est le nom du site, et au milieu, j'ai un séparateur de titres. Zalendo, Nike en ligne, ça c'est le nom de la page. Nouvelle collection sur Zalendo, c'est le nom du site, grosso modo. et là j'ai mon séparateur de titres, on voit que c'est pas le même. Et donc, Yoast me permet de choisir quel séparateur de titres je voudrais dans mes liens Google. Page d'accueil et page des articles. On voit que là, il me propose d'aller modifier directement le titre et la description de mes pages d'accueil et de mes pages des articles. Il parle des descriptions qui sont là. Je pourrais aller modifier ces descriptions là. Mais on va voir que sur chacun des articles, chacune de mes pages, je vais pouvoir le faire. Donc ici, si je voulais cliquer sur le lien pour modifier ma page d'accueil, il m'amène sur ma page d'accueil et il me propose d'aller modifier ici les titres et les descriptions. Donc on verra ça plus tard, on pourra pouvoir le faire pareil sur chacune des pages, chacun des articles. KnowledgeGref et Schema.org Alors ça nous dit de mettre une si on est une organisation ou une personne. Et donc est-ce qu'on met le nom de l'organisation ou le nom de la personne Voilà, je choisirai qui est qui ici. Avec un avatar, un logo ou le logo de mon organisation. Alors, le Knowledge Graph, c'est quelque chose qui appartient à Google. Et par exemple, si je fais une recherche avec Indiana Jones ici, il comprend ce qu'est, grâce au Knowledge Graph, les sites qui parlent Indiana Jones. Et eh ben il comprend ce il y a Indiana Jones, il me l'affiche ici, il me met le lien, euh, le lien Wikipédia, il me montre les films, il comprend que ça a, ça a un rapport avec des films, avec des acteurs. Et donc, c'est le Knowledge Graph qui permet ça. Le schéma.org. Le schéma.org, pareil, c'est quelque chose qui va venir s'afficher sur nos recherches. Le schéma.org va percevoir les éléments pertinents de ma page et les afficher des le moteurs de recherche. Par exemple, une notation d'un article ou d'un produit. On voit que là, c'est un lien Amazon. Et du coup, ça me donne directement une note et des avis là. Ça, c'est le schéma.org qui le permet. Et du coup, je pourrais venir le remplir ici, mettre un logo. Ce qui fait que dès qu'on ferait des recherches sur Google concernant mon site Internet, il y a des chances qu'il y ait des infos supplémentaires qui apparaissent dans le moteur de recherche. Type de publication. Ici, je vais trouver plusieurs types de publications en fonction de ce que j'ai sur mon site. Donc là, il me marque articles et pages parce que sur chaque site WordPress, on, nous avons des articles et des pages les pages d'atterrissage parce que j'ai Elementor, pareil pour les modèles, et films parce que j'ai un CPT, un Content Post Type, qui s'appelle mes films là. Et donc il va, vous, il va me proposer les mêmes options pour chacun de ces trucs. Et on va aller voir déjà avec article à quoi ça correspond. Et donc, il me dit, est-ce que je veux que mes articles puissent s'afficher dans les résultats de recherche Google bah Oui, tant qu'à faire. Est-ce que j'affiche les réglages SEO pour les articles c'est-à-dire, lorsque je vais éditer un article, est-ce que je vais voir les réglages de Yoast Donc là, sur, mon, à la, sur ma page, j'ai bien les réglages SEO de Yoast, ici. Donc ça me permet d'avoir ça. Et je, on verra plus tard ce que c'est. Donc oui, sinon ça ne sert pas à grand-chose d'avoir pris Yoast. Ici, il me dit qu'il euh, va pouvoir générer tous les métatitres de mes articles. Je vous l'ai dit, quand on arrive sur une recherche de Google, on a ici en général le titre d'une page, un séparateur et le titre du site. Et bien là, c'est ce qui me permet de voir title page séparator site title. Je pourrais l'éditer moi. Mettre, je pourrais très bien écrire ici. Insérer d'autres variables. Pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Donc site title il irait prendre le titre de mon site, title ou page il irait prendre le titre de mon article ou le titre de la page et mettrait le séparateur que j'ai défini dans les réglages généraux en amont. Métadescription. description, donc je reviens ici, donc ça c'est un méta titre, ça c'est une métadescription. description. Et je pourrais générer une métadescription description pour l'ensemble de mes articles ici, ce qui me permettrait de ne pas avoir à rédiger une méta-description dans chacun de mes articles après. Cependant, rien ne m'empêche ensuite d'aller sur mes articles, rédiger méta-description, Et auquel cas, elle viendrait supplanter celle qui est écrite ici. Réglage schéma. Ben, je vais pouvoir dire si c'est une page à propos, FAQ, questions réponses, etc. C'est pour le schema.org et lui donner plus d'infos. C'est-à-dire qu'au moment où il, il irait décrire à quoi ça correspond, il le mettrait de la... Si c'était une page médicale, il le mettrait des ici, il mettrait des infos en plus. Ça permet euh, d'améliorer la description dans les moteurs de recherche. Donc type par défaut des pages, type par défaut des articles. Est-ce que ça concerne des réseaux sociaux, de l'actu satirique, universitaire, etc. Réglages réseaux sociaux. Il me dit qu'on va le débloquer avec la, la version premium. Ce n'est pas, pas totalement vrai puisque dans chacun des articles et chacune des pages, on va pouvoir le régler. Mais là, c'est vrai qu'on aurait pu le faire une, fois, une bonne fois pour toutes. Et donc, j'ai retrouvé exactement la même chose dans mes pages, dans mes pages d'atterrissage, dans mes films, là, dans mes, mon CPT. Mais je pense que vous avez compris avec ça. Et donc, il est important de venir activer les réglages. SEO pour les articles, dire si on veut ou non qu'ils soient référencés par Google. Si on mettait non, on a vu tout à l'heure dans le réglage généraux le plan XML fait par Yoast, et bien il empêcherait Google d'accéder aux articles pour les référencer, pour les indexer. Et donc je pourrais mettre ici mes ça c'est important. Je vais aller maintenant dans les médias. URL de médias et fichiers joints rediriger les URL des fichiers joints aux médias. Il nous recommande de mettre oui. Pourquoi Parce que chacune de nos pages est indexée individuellement par Google et a sa propre note de référencement. Lorsque l'on importe un fichier, que ce soit une image, une vidéo, ce que l'on veut, dans notre médiathèque de WordPress, il, attend, il crée tout seul une page jointe au fichier. Sauf que ces pages elles sont vides. Elles contiennent l'image, et juste le titre, à la limite si on a renseigné un spécifique, mais c'est tout. Et du coup, ces pages, si Google va les indexer, elles auront une très mauvaise note de référencement. Et du coup, là, ça nous met à la place des URL de redirection pour que bah, le bot n'arrive jamais sur ces pages et on ne voit que le fichier joint. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc on va laisser oui. Taxonomie. Taxonomie. Donc les taxonomies, c'est tout ça. Alors moi, c'est particulier parce que j'en ai créé euh, lors d'un précédent tutoriel sur les content post type. Euh, si vous voulez jeter un coup d'œil, euh, je vous mettrai la fiche en haut. Mais grosso modo, c'est pour créer des euh, contenus dynamiques, un peu comme les articles sur notre site. Et d'avoir par exemple, plusieurs styles de blog, plusieurs blogs différenciés. Voilà. Euh, donc moi j'en ai des, j'avais créé des taxonomies avec content post type, donc date de sortie, réalisateur, acteur, genre. On va souvent retrouver catégories, étiquettes, formats. Si j'avais eu en plus euh, WooCommerce installé, j'aurais trouvé mes catégories de produits, mes étiquettes de produits. Et donc là on va retrouver les mêmes options pour chacune des taxonomies. Alors les catégories. Est-ce qu'on veut afficher les catégories dans les résultats de recherche Alors, tout simplement, est-ce que nos catégories d'articles vont pouvoir apparaître euh, directement dans euh, Google sur une recherche A savoir que là, par exemple, j'ai un blog, si je clique sur un cocktail, alors j'ai catégorie soft ou alcool, je crois. Bah, tout simplement, est-ce que la catégorie soft, cette page-là, serait indexée sur Google alors, je vais laisser activer. Est-ce que je vais activer les réglages SEO pour les catégories bah, Je vais laisser activer en tant qu'à faire. Les titres et les méta méta-descriptions, c'est pour chacune des catégories. Bah, ça, sera, ça apparaîtrait comme ça dans Google, à moi de voir si je les change ou pas. Réglages des réseaux sociaux, bah, je ne peux rien faire d'ici, mais je pourrais faire sur chacun des articles. Et donc, j'ai la même chose pour les étiquettes et mes autres euh, CPT, là. Alors en général on recommande d'activer les catégories mais pas les étiquettes. Alors pourquoi Tout simplement parce que Google aime les blogs, c'est très bien les blogs pour faire du référencement, on verra plus tard pourquoi. Cependant Google n'aime pas le blog de WordPress. Je reviens sur mon blog là, ce contenu, WordPress l'a déjà vu. Il a vu ici. Si je retourne dans mon article et que je clique sur une des étiquettes, donc par exemple Citron, il a déjà vu ce contenu. Si je reclique dedans et je clique sur une autre des étiquettes, eh ben il a déjà vu ce contenu. Google, lorsque son bot va scanner mon site, il va voir plusieurs fois le même contenu et Google n'est pas là pour vous rendre service à hein, vous, développeur, il est là pour rendre service aux visiteurs des sites. Si Google, selon les pays, a 92 à 95 des volumes de recherche, c'est parce qu'il fournit un bon service à ses visiteurs et il veut continuer à faire ça. Et donc Google n'aime pas la copie, parce qu'il peut considérer que c'est du plagiat. Et ce qui se passe là, c'est que Google va scanner mon site, et il va avoir 7, 8, 10, 15 fois les mêmes contenus en fonction de mes étiquettes et de mes catégories sur mon site. Et il va penser que je me moque de mes utilisateurs en se disant, bah, au lieu de mettre des contenus originaux sur chacune des pages, il se contente de faire des copier-coller. Alors en général, on laisse les catégories, on peut très bien les enlever aussi, à vous de voir. Mais les étiquettes et les autres taxonomies, on va avoir tendance à les enlever pour éviter qu'il y ait ce système de doublons qui apparaissent partout sur le site puisque tout simplement que, que fait le bot de Google lorsqu'il scanne un site il regarde le site, tatata, il voit un lien hop, il va voir ce qu'il y a à l'autre bout il va arriver là, il voit un lien ici, un lien ici, là, sur chacune des étiquettes et il va aller voir chacun de ces liens et donc à chaque fois il va générer des pages c'est le système de pages d'archives de WordPress qui est ainsi fait c'est très bien pour WordPress, mais le référencement n'aime pas tellement ça. Et du coup, il est pertinent de désactiver les taxonomies. En général, on conserve la catégorie, mais pour tous les autres, on va désactiver. Et du coup, en désactivant, ça rajoute un Noindex ou un Nofollow au bot de Google. Et il verra que sur ce lien-là, il ne doit pas le suivre, en tout cas, il ne doit pas l'indexer. Donc, dans archives, j'ai retrouvé la même chose. Est-ce que je veux activer les archives par date, par page spéciale Voilà, est-ce que je veux que ce soit. Voilà, est-ce que je veux l'activer ou le désactiver Donc là, ça désactiverait carrément l'archive en question. C'est-à-dire qu'en cliquant sur mon nom d'auteur, on ne verrait plus l'archive. Là, ça désactiverait uniquement le référencement par Google de ces archives-là et donc voilà à vous de voir, mais en général on désactive. Fil d'Ariane. Alors le fil d'Ariane, euh, qu'est-ce que c'est Alors ça vient de la légende de thésée et Minotaur, c'est Thésée qui, a, qui était rentré dans le Dédale, le, le labyrinthe, en dévidant derrière lui un fil, ce qui lui a permis de trouver la sortie du labyrinthe une fois qu'il avait vaincu le Minotaur. Alors en anglais, il parle de breadcrumbs. Ce sont des miettes de pain, eux, ils s'inspirent plutôt du petit poussé du coup. Alors, à quoi ça correspond sur un site Vous avez déjà dû voir des sites où quand vous naviguez sur les pages, en haut de page, normalement, il y a toutes les pages par lesquelles vous êtes passé pour arriver sur celle-ci. Par exemple, vous avez fait page d'accueil, blog, catégorie alcool et Morito. Je rappelle que la consommation d'alcool nuit gravement à la santé. Euh, et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Alors, Yoast nous propose de l'insérer. Le problème, c'est qu'il ben, va falloir rajouter du code. Si on veut ajouter le fil d'Ariane, on verrait sur quel contenu on le veut. Donc Voilà, là, elle est activée. On a beau activer ici, ça ne le mettra pas en place. Il faudra aller ajouter du code dans chacune de nos pages. Donc le code, c'est celui-ci. Il faudrait aller sur chacune des, des pages de notre site, les single pages et les single posts, les trucs comme ça. Et aller coller ça dans le, le PHP. Alors, si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas, mais si je devais le faire sur mon site, hein, sur un site en local par exemple, ça donnerait ça. exemple sur mes pages, il faudrait que je rentre dedans et que je rajoute la ligne de code là-dedans. Voilà, donc là je vais pas le faire, mais je ferme ça. Et donc je devrais aller le faire dans mon header.php, dans mon page.php et dans mon single.php. Et donc si je veux que cela apparaisse sur tout mon site directement dans le header, je mettrai le code dans le header, sur mes pages dans, single, euh, dans Page. Et si je veux que ça apparaisse sur mes articles, par exemple qu'on sache par où je suis passé dans mon blog, par quelle catégorie tout ça, ben, j'irai le mettre dans le single. Et donc là, est-ce que je veux mettre en gras la dernière page Est-ce que je veux l'afficher dans le blog Voilà, ça il faudrait que j'aille mettre tous ces codes. Et donc enfin, le flux RSS. Alors qu'est-ce que le flux RSS euh, Si je vais, je sais pas, moi, sur... Donc si je vais sur Courrier international, je vois plusieurs types de flux RSS. Et par exemple, là, il y a... Euh... Allez, si je veux tout ce que Courrier international publie qui est relatif à l'histoire, j'ai ici un code qui me permet d'intégrer le flux RSS de courrier international. Et donc, quand courrier international publie des articles, ça, c'est ce que je verrai sur mon site. Alors, il y a plusieurs items. Et donc, je pourrais le mettre à, grâce à un widget. Dans bah, Apparence Widget, il y a un, un outil de flux de syndication, flux RSS, la même chose, qui permet d'appeler un flux RSS de n'importe quel blog. Et Du coup, il suffit de mettre le nom du blog slash RSS. Normalement, on tombe dessus et donc me voici sur le site de courrier international, qui est un mensuel d'information. Et je vais pouvoir récupérer son flux RSS, son flux de syndication. Pour cela, j'ai juste tapé courrier international RSS dans Google et j'arrive ici et là, courrier international me propose plusieurs thématiques de flux RSS. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont un blog avec plusieurs catégories et je peux aller choisir le flux RSS de chacune des catégories. Imaginons que ce qui m'intéresse moi, ce soit euh, l'histoire. Je vais cliquer ici. Je vais prendre le lien qui est là haut, l'URL, et je le copie. Je retourne sur mon site, côté administrateur. Et je suis allé dans apparence widget, j'ai mes zones de widget. Alors l'apparence des zones de widget a changé il y a peu de temps avant. On voyait tous les widgets disponibles à gauche et on venait dans nos, on venait dérouler nos trucs comme ça et les placer. Depuis quelques temps, ça a pris l'apparence de Gutenberg. Et donc là, je vais pouvoir ajouter un bloc. Alors je vois mon flux RSS ici, s'il est pas, il faut aller dans tout parcourir. On va le retrouver ici. Il suffit de le faire glisser ou de cliquer dessus, c'est bien de remettre là. Je vais rentrer l'URL de mon flux RSS. Je dis « Utiliser l'URL ». Et là, on voit que ça y est. Il me met les 5 derniers articles qui sont parus sur Courrier International. À droite dans les options, je pourrais choisir d'en mettre plus, d'en mettre moins, d'afficher des dates, les extraits, les noms d'auteurs. Choisir la présentation. Voilà, imaginons que ça me convienne. Je fais « Mettre à jour » et je vais aller voir ce que ça donne sur mon site. Alors je l'ai mis dans le pied de page, et effectivement dans le pied de page, alors c'est très moche, ça, ça dépend du thème, de la façon dont il est codé, normalement ça ne devrait pas faire ce genre de choses. Et il y a moyen de recycler de toute façon, mais là c'est pas le propos. Et donc là on pourrait mettre un, un contenu avant, un contenu après le blog. Là par exemple, il y a de l'article, une fonction est apparue en premier sur une autre fonction. Donc là, ça irait choisir le titre de l'article et là, ça irait choisir le nom du blog en question. Par exemple, si j'avais pris un article d'histoire, je ne sais pas moi, sur, qui s'appelle « Napoléon Bonaparte » sur Courrier International, bien, ça mettrait l'article « Napoléon Bonaparte est apparu en premier sur Courrier International ». Je vois d'autres variables disponibles ici, je pourrais faire ce que je veux. Ça permet d'indiquer clairement à mes utilisateurs que ce n'est pas du plagiat et donner la reconnaissance au blog en question qui me fournit les articles de mon flux RSS. Donc je vais enregistrer les modifications, on va parler des réseaux sociaux. Alors me voici sur les réglages réseaux sociaux de Yoast. Et donc là je pourrais renseigner les URL de mes différentes pages. Alors ça ne sert pas à grand chose en soi pour référencement. Donc, ça permettrait de rajouter des, euh, du contenu sur le knowledge graph dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, de lier euh, mes différents réseaux sociaux sur la sur la page et les indiquer sur la page de recherche. Facebook. Est-ce que je veux activer les métadonnées d'OpenGraph Je vais laisser activer. Qu'est-ce que ça permet Ça permet que quand les gens veulent partager un de mes articles de blog ou une de mes pages sur Facebook, au lieu que Facebook aille prendre une image sur la page un peu au pif ou l'image mise en avant, et eh bien là je vais lui imposer l'image par défaut qui apparaîtra sur Facebook quand on partage mes articles ou mes pages. Tout simplement. Pareil pour Twitter. Est-ce que je veux juste un résumé résumé avec une grande image Et sur Pinterest, j'aurai un code de vérification Pinterest à, à mettre pour faire le lien entre les deux. Et là, il nous dit clairement que c'est qu'il faudrait mettre euh, les renseignements dans l'onglet Facebook pour que ça fonctionne sur euh, Pinterest. Voilà pour les réglages. Alors, il permet, euh, il y a un onglet d'outils ici qui permet d'importer ou d'exporter des, des euh, qui permet d'importer ou d'exporter des réglages vers un autre site de notre SEO, d'aller éditer notre fichier htaccess ou robot.txt Bon, là je vous déconseille d'y aller. Un éditeur par lot qui va nous permettre d'éditer les titres SEO de nos pages ou de nos articles. On les voit tous ici. là. Je pourrais aller remplir les nouveaux titres ici. Et c'est bon. Il nous dit qu'on a complété le truc. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il nous propose d'aller nous vendre la version premium. Ce qui nous permet d'avoir un support de prévisualiser directement depuis Yoast à quoi va ressembler nos articles sur Facebook ou Twitter mais on va voir que sur chacune des pages on va pouvoir le régler, chacun des articles euh, nous proposer directement des synonymes pour nos requêtes on va voir juste après ce que c'est et gestionnaire de redirection, on pourrait mettre en place des redirections directement depuis ici mais bon, voilà, ça sert pas à grand chose en soi et un petit onglet entraînement qui est tout neuf avec... Euh, Choisissez un contenu cornerstone, marquez des articles comme contenu cornerstone, et après il faudrait avoir Yoast SEO pour continuer, donc on va pas le faire. On a fini avec les réglages de Yoast directement dans le tableau de bord, on va aller voir comment ça se comporte sur chacune des pages ou chacun des articles désormais. Allez, pour ce faire, et du coup on, on va, va aller voir sur un autre ça ça en fait site Alors pour continuer le tuto, je me suis connecté à un site qui appartient à des amis à moi qui ont un escape game à côté de Toulon qui s'appelle Aenigma. Alors c'est un escape game à Sifour. Qui est axé euh, horreur. Me voilà donc sur les pages de leur site. Alors c'est pas moi qui ai fait le site du tout. Ils avaient pris un stagiaire il y a un ou deux ans. Pour leur faire le site. Alors je vais pas mentir. Il est pas vraiment top. Que ce soit au niveau design ou SEO il est pas vraiment top. J'ai les codes d'accès parce que je leur avais montré comment installer Yoast SEO et comment s'en servir. Et je leur avais montré sur cette page notamment qui a les deux points verts. Et donc Yoast apparaît ici. Les quatre petits logos que l'on voit ici ont été installés par Yoast. Et ils nous renseignent tous sur quelque chose qui se passe sur la page. Lorsqu'on va entrer sur une page, Yoast va scanner notre page en fonction de la requête qu'on lui a donnée. La requête, c'est le mot-clé que les gens seraient censés taper sur Google pour trouver notre page. On peut avoir plusieurs requêtes différentes. Donc le premier feu qu'on va voir, là c'est un système de feux tricolore, rouge c'est pas bien, orange c'est pas top, vert c'est good. Le but normalement est d'avoir un maximum de feux verts Lorsque c'est gris comme ça, c'est qu'ils ne se sont pas connectés à la page depuis qu'ils ont installé Yoast. Autant dire que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas connectés visiblement à leur page. Le premier logo correspond au score SEO. Yoast analyse ce qu'il y a sur la page en fonction des goûts de Google et nous donne des indications. On va le voir après comment ça se passe en live. Mais globalement, on va avoir une note moyenne pour savoir si la page est bien ou non selon Google. Ça, c'est le premier feu. Le second feu, c'est un test de lisibilité. Google regarde si les gens passent du temps sur nos pages, s'ils scrollent, s'ils cliquent, s'ils vont de page en page, et combien de temps ils restent sur le site en moyenne. Et donc, pour que les visiteurs restent plus longtemps sur notre site, Yoast a mis en place un test de lisibilité qui va nous renseigner si notre page est agréable à lire. Ça, c'est le deuxième feu. Et là, on voit deux petites pages avec une flèche qui sort, une flèche qui rentre. La troisième colonne, là, avec la flèche qui sort, c'est le nombre de liens dans cette page qui emmène vers d'autres de nos pages. C'est ce qu'on appelle du maillage interne. La quatrième colonne, avec la flèche qui rentre, c'est le nombre de liens sur notre site qui pointent vers cette page-ci. On voit qu'il y en a zéro, parce qu'une fois qu'ils naviguent sur le site, il y a le menu navigation en haut qui permet de retourner sur notre page d'accueil. Ils ne sont pas censés retourner comme ça, donc il n'y a pas d'autres liens dans les autres pages pour repointer vers la page d'accueil. On va aller voir maintenant à l'intérieur des pages comment ça se passe. Alors me voici sur ma page, le truc c'est qu'elle a été éditée, avec Elementor, donc on voit pas le contenu de la page ici. Alors, ce que je pourrais faire, c'est aller dans le permalien, afficher la page. Et on voit que Yoast s'est rajouté encore là, ici et là. Il y a quatre onglets pour Yoast le onglet SEO, lisibilité, schéma, réseaux sociaux. Donc on va aller les voir un par un. Euh, alors là, c'est pas pratique. Il y a encore quelques temps, c'était pas possible, mais maintenant, euh, même si c'était fait avec Elementor, on peut gérer Yoast depuis Elementor. Mais avant, ça nous obligeait à faire des allers-retours sur notre Elementor. Par exemple, ici, je vais aller sur Elementor pour vous montrer. Voici à quoi ressemble la page. Alors, c'est pas moi qui ai fait le site, hein. ne jugez pas. Mais voilà à quoi ressemble la page. Voilà à quoi elle ressemble sur Elementor. Et donc sur Elementor on a également l'onglet Yoast là. Et avant ça nous obligeait à faire à regarder ce qui n'allait pas ici. Enregistrer. Venir ici faire les changements. Enregistrer. Revenir ici recharger. Ça rescannera la page et ça montrait si les changements avaient porté leurs fruits. Maintenant avec Elementor on peut le faire directement depuis ici mais comme nous n'avons pas tous Elementor, je vais parler de cet onglet là. Et donc ici j'ai l'onglet de Yoast, on va commencer par le premier, l'onglet SEO et ça m'indique me de... qu'il faut que je rentre une requête cible. Comme je suis sur un site qui parle d'Escape Game, je vais mettre la requête cible Escape Game. La requête cible c'est ce que les gens voudraient taper sur Google pour espérer me trouver. Tôt ou tard, je ferai un tuto sur les mots-clés, je vous mettrai le lien ici. Et donc là, ma requête cible, j'ai mis Escape Game. Une fois que j'ai rentré Escape Game, Yoast va scanner ma page pour voir si on trouve Escape Game dedans. Et à partir de ce moment-là, il va me donner des notes. Donc là, pour le moment, moi, je suis en vert. Parce que C'est le seul truc que j'ai fait sur le site, c'est d'améliorer de... le référencement de leur page d'accueil. Et donc le site c'est celui-là, c'est Enigma Live Escape Game. Et c'est à côté de Toulon, c des, ce sont des escape games qui font peur. Je préfère vous avertir si jamais vous voulez aller faire un tour. Il y a une militaire de 28 ans qui s'est fait pipi dessus il n'y a pas longtemps. Dans un jeu. Bon, blague à part. Même si ce ne sont pas des blagues, c'est très sérieux. Donc là, ma requête cible, j'ai mis Escape Game. Il y a un petit bouton pour obtenir les requêtes cibles liées. Donc... C'est quelque chose qui est lié avec euh, SEMrush. Si je cliquais dessus, je mettrais mon compte euh, SEMrush et ça m'indiquerait directement, en fait, lorsque les gens ne trouvent pas avec euh, Escape Games, qu'ils ont tendance à taper dans Google pour affiner leur choix. Et ça me ferait des propositions. Donc là, il n'est pas lié à SEMrush, c'est pas grave. Une fois que j'ai rempli... Ma requête cible, ça scanne ma page et ça va me donnait des indications. Donc là, je vois plusieurs sous-menus, sous sous-onglets. Et donc là, je vais cliquer sur le premier onglet, aperçu Google. Et là, je vois à quoi ressemblerait ma recherche Google du site Enigma. Si ça apparaît dans un moteur de recherche, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est sur mobile. Ça, c'est en bureau. Et donc, ça me donne un aperçu. Ici, je retrouve mon méta-titre, ma méta-description. Et c'est là que je peux les remplir. Donc ici, je vois mon méta-titre. C'est la façon dont apparaîtrait cette page et cette page uniquement dans les moteurs de recherche. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur ma page, mais que je renseigne en haut de page dans le head. Et quand le moteur de recherche vient voir la page, il sait qu'il doit prendre ce méta-titre et l'afficher ici, dans la recherche Google, par exemple. Je vais avoir la même chose avec le méta, la méta-description. Et on va voir que si j'enlève du contenu et je commence à en remettre, tant que j'en ai pas assez, c'est rouge ou orange, et à partir d'une certaine longueur, ça passe en vert. Ici, ça ne regarde que la longueur de ma méta-description et de mon méta-titre. Il part du principe que Google nous laisse mettre un certain nombre de caractères et qu'il faut en profiter. Tout simplement parce qu'en ajoutant du contenu, des mots, il y a plus de chances que les gens, en voyant paraître notre site dans le moteur de recherche, ils trouvent un renseignement qui les intéresse. Et donc, ils vont vite être fixés si notre site correspond à ce qu'ils recherchaient. Et d'ailleurs, quand on a la version premium de Yoast, on va pouvoir mettre... Plusieurs aperçus Google en fonction de la requête cible qu'on aura faite, les gens ne verraient pas la même chose apparaître là. Donc là, je vais me contenter de la version gratuite et je pourrais donc taper un méta-titre, celui que je veux, une méta-description et on va profiter du nombre de caractères que nous autorise Google pour essayer de mettre nos mots-clés. Si quelqu'un tape Escape Game, l'intérêt c'est qu'il voit très vite marquer Escape Game pour que dès le premier coup d'œil, il sache que ça correspond à sa recherche. Et on va passer à l'analyse SEO. Et donc là, j'ai des points rouges, des points verts, des points oranges, et il va me dire ce que je dois améliorer ou pas pour que mon site apparaisse bien dans le référencement. Requête dans l'introduction. Donc ma requête Escape Game, il me dit qu'il ne la trouve pas dans l'introduction. En fait, il va chercher le premier paragraphe. Alors je pense que c'est parce qu'il y a euh, cette petite animation avant, mais dans le premier texte animal Escape Game, ça apparaît quasiment d'entrée, donc là il a du mal à le voir, le bot de Google lui normalement le verra très bien, et donc sur mon premier paragraphe normalement je vais donc je vais pas en tenir compte de ce point rouge. En point orange, en amélioration, requête déjà utilisée, vous avez déjà utilisé cette requête une fois, ne l'utilisez pas plus d'une fois. Bah tout simplement parce que comme j'ai fait plusieurs fois le test avec Escape Game ici, il part du principe que j'ai déjà essayé avec Escape Game et donc il me dit attention vous l'avez déjà essayé, donc je ne vais pas en tenir compte, pareil. Il voit quoi d'autre niveau référencement, il regarde s'il y a des liens externes sur ma page, il en trouve, bon travail, effectivement quand je vais sur ma page, il y a des liens externes qui pointent vers les réseaux sociaux de l'escape game. Phrase clé des images. Bon travail. Alors qu'est-ce que c'est Si je vais dans une de mes images, sur ce site, je vois que j'ai cette image, satellite Oreca, avec un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est très important pour le forcement naturel et Google y attache beaucoup d'importance. Qu'est-ce que c'est Les malvoyants, par exemple, ont des logiciels qui scannent les sites et qui leur lisent le texte. Quand ils arrivent sur une image, s'il y a un texte alternatif de renseigner, ça va leur lire le texte alternatif, et donc ils vont savoir pourquoi il y a une image et de quoi elle parle. Donc il est important pour Google qu'on rende ce service à nos visiteurs. Pareil, si notre site a du mal à se charger, quelqu'un a une mauvaise connexion, l'image ne se charge pas, le texte alternatif pourrait apparaître. Et donc ça aiderait la personne à comprendre ce qu'elle a sur le site. Donc c'est important pour Google. Et on peut en profiter pour caser des petits mots-clés. Alors on ne va pas mettre que des mots-clés. On essaie de rester cohérent. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le Google. Le Google Image Reverse. Alors, je vais importer une image. Téléchargement. Imaginons que je prenne ce verre de... Il me semble que c'est un genre de Virgin Mojito, de l'eau à la menthe. Hop. Voilà, j'ai fait mon image search. Et il y a de la menthe dedans. Et il me dit que ce qui ressort le plus, c'est eau à la menthe. Avec des sites. et Il me propose des photos. Et Je ne sais pas si vous remarquez. Mais ça ressemble étrangement à ça quand même. Hein. Donc Google, de plus en plus, arrive à voir ce qu'il y a sur des images. Et ça, on l'a tous aidé à le faire en remplissant les ReCAPTCHA. Les ReCAPTCHA, vous savez, ce sont ces, euh, ces trucs de sécurité qu'on voit dans des formulaires pour prouver qu'on nous sommes bien vivants. Grosso modo, quand Google vous dit euh, « Cliquez sur euh, les bus, de, sur les 12 images que vous voyez », il y a une ou deux images où il sait que c'est un bus et les autres, il ne sait pas. Et vous avez, en cliquant sur les bus, il va regarder ce que les gens ont cliqué en moyenne. Du moment qu'on a cliqué les deux que lui connaît, il va nous dire que c'est bon. Et sur les autres, c'est que du bonus. On va incrémenter une intelligence artificielle qui va apprendre que sur ces images-là, il y avait des bus. Et au fur et à mesure, il va apprendre à les reconnaître. Et du coup, avec le temps, Google a appris à reconnaître beaucoup de choses. On a tous, chacun autour, cliqué sur des feux rouges. Et Google a appris à reconnaître les feux rouges. Aujourd'hui, euh, Yandex est très performant là-dessus aussi. Sur les images search et donc Google arrive à reconnaître des images qui sont similaires. Alors je vais refaire l'expérience. Là avec la mariée. Il me dit photographe, photo mariage. Ça, ce sont les recherches les plus probables pour trouver ce genre de photo. Et je vois. Sur ma photo, j'avais deux mariés avec un chemin en terre et la forêt derrière. Et c'est assez bluffant. Google me sort des images de mariés avec de la verdure derrière, là j'ai même le chemin. Il arrive à me retrouver des sites sur lesquels la photo apparaît. Et du coup, un jour ou l'autre, Google saura reconnaître exactement ce qu'il y a sur une image, et donc les mots-clés qui sont associés. Donc si dans mon texte alternatif, je m'amuse à mettre que des mots-clés sans aucun rapport avec ce que décrit l'image, eh ben, je risque de me le prendre en pleine face et ça, dans quelques années, c'est pas la science-fiction ce que je vous dis, dans quelques années, Google le mettra certainement en place, et si on triche sur nos textes alternatifs, et eh ben, ça va dégrader notre note de référencement. Donc, des images, il me dit qu'il en a, c'est bien, Google n'aime pas les pages où il n'y a pas d'image, parce qu'une page change d'image, eh ben, autant faire un PDF et mettre un lien pour le télécharger, pour lui il trouve que c'est moche, donc il faut des images. J'ai déjà fait un tuto sur les images dans WordPress, je vous le mets en fiche en haut à droite. Maillage interne. Google me dit que j'ai assez de liens qui pointent vers d'autres pages de mon site. Longueur de la requête, bon travail. La longueur de la requête, c'est ça. Donc il me dit qu'elle n'est pas trop longue et que c'est bien. Si je commence à mettre des requêtes à rallonge, il se doute bien que les gens ne vont pas taper des requêtes à rallonge sur Google pour me trouver. Alors normalement Google voit de plus en plus tout ce qui est euh, synonyme, les fautes de frappe, les singuliers pluriels, les trucs comme ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, pas la peine de faire 40 tentatives avec Escape Game avec ou sans S pour mettre des mots clés partout sur votre site. Il arrive à rassembler tout ce qui est synonyme ou variable d'un même mot. Il les reconnaît quand il scanne une page et donc ça incrémente la même base de mots-clés, on va dire. Densité de la requête. Il me dit que ma requête cible a été trouvée huit fois sur ma page. Ça suffit. Alors ici, si ma page n'avait pas été faite avec Elementor, je la verrais ici, bien sûr, sous Gutenberg. Et en cliquant là, il irait me surligner où sont placées mes requêtes pour que je les trouve. Donc là, ça ne va pas être possible. Requête dans la méta description. Il est allé voir l'aperçu Google et il voit que dans ma méta eh ben Escape Game ça ressort. Donc il est content. Parce que si les gens tapent Escape Game et qu'en voyant mon annonce sur Google, il n'y a pas marqué ici Escape Game. Ils vont se dire que ce lien ne va pas les aider dans leur recherche. Donc là comme il le voit, il me dit que c'est très bien. Et donc ma requête a été trouvée dans la méta description ou un de ses synonymes. Donc ce que je vous disais... Google arrive à trouver les synonymes des mots-clés. Longueur dans la description, il me dit que c'est parfait. Effectivement, ma méta description là, ça apparaît en vert. J'aurais pu rajouter quelques caractères, mais je ne vais pas broder inutilement, parce que si j'en mets trop, si je dépasse le nombre de caractères, il me rappelle à l'ordre et me met en orange. Requête dans les titres. Ils me disent que sur ma page, trois de mes titres H2 et H3 reflètent le sujet de mon contenu. Effectivement, ESCAPE GAME apparaît dans mes titres. Là j'ai un titre, certainement H2 ou H3. Là j'ai des titres, ça apparaît également. Un titre, ça apparaît. Bref, il est content. Il faut savoir que les titres valent plus que les mots normaux. Grosso modo, pour obtenir des points de référencement, quand on met nos mots-clés, on peut mettre des mots-clés, imaginons qu'un mot-clé normal valent un point. Google en fait, se contente de scanner le site, il voit plein de mots. Quand un mot se répète, il considère que c'est notre mot-clé. en fait. Voilà. Puisque si on répète plusieurs fois le même mot sur notre site, c'est que ce mot a une importance. Si en plus le mot est en gras, il va valoir plus de points. Si le mot est dans un titre, il vaut encore plus de points. Et dans les titres, on a des H1, 2, 3, 4, 5, 6. Un titre H6 vaudra moins qu'un H5, vaudra moins que le 4, etc en sachant que normalement on peut avoir qu'un seul H1 sur notre, sur notre page. Ensuite on hiérarchise en H2, H3, H4, 5 6 On ne fait pas n'importe quoi non plus, on ne pompe pas des H2 n'importe où ou des H3. Normalement c'est censé être hiérarchisé. Pensez à l'école quand vous faisiez une dissertation ou, ou que vous rédigiez un, un cours d'histoire géo. Il y avait des grands axes 1, 2, 3 en chiffres romains, par exemple en dessous des petits 1, petit, petits 2, petits 3. Le petit A dans le petit 1, le B, le C, voilà, il faut voir ça comme ça, les H, 1, 2, 3, 4, ça se hiérarchise de la même façon. Longueur du contenu, il me dit que le contenu a 393 mots et c'est très bien. En dessous de 300 mots, Google a tendance à considérer qu'une page ne devrait pas forcément exister. Dans le sens où ça pourrait très bien être une section dans une autre page. Google aime bien qu'il y ait du contenu sur nos pages, et au plus on a de mots, ben au plus on va pouvoir caser nos mots clés. Et donc, en dessous de 300 mots, il considère que c'est pas bien. Au-delà de 300 mots, on est en positif, on va avoir des points en plus pour le référencement. Actuellement, le, le plus de points qu'on peut avoir avec les mots pour le référencement, c'est lorsqu'on écrit 1800 mots environ. Le lorem ipsum c'est un faux texte qui est utilisé depuis 1500, c'est en un texte en latin, voilà, c'est utilisé depuis les années, les années 1500 par des imprimeurs. C'est un faux texte qu'on peut utiliser pour créer des pages quand on est graphiste ou web designer. En attendant qu'on nous fournisse les bons textes, ça permet d'avoir une idée de ce que ça va donner sur une page. Donc ça c'est 500 mots. Google est content quand il y a 300 mots. Et pour qu'il soit super super content, en ce moment, c'est ça, 1800 mots, et c'est assez conséquent. Donc rien ne vous oblige à avoir 1800 mots sur chacune de vos pages, mais sachez que vous aurez d'autant plus de points, et c'est pour ça que le blog est bien pour le référencement, parce qu'on met très vite beaucoup de mots dans un article de blog. Alors je vous dis ça pour les pages, Google n'est pas content quand on n'a pas 300 mots sur des pages, Google indexe indépendamment chacune des pages de notre site, c'est à dire que sur certaines pages, on peut mettre le paquet niveau référencement et sur d'autres, par exemple, je ne sais pas moi, mais une page de pour remplir un formulaire, on n'a pas envie que les gens tombent sur le formulaire quand ils font une recherche Google, il vaut mieux qu'ils arrivent sur notre page d'accueil ou des pages qui parlent de notre activité plutôt que sur une page de formulaire. Donc, on peut mettre le paquet sur les pages qui nous intéressent et ne pas obéir à toutes les règles du SO sur les autres. Requête dans le titre. Bon travail, votre requête apparaît en début de votre métatitre. Bon travail. Et bah oui, je le sais, j'ai mis ici Escape Game, ça apparaît très vite. Longueur du métatitre, bon travail. Pareil, j'avais le petit trait en vert. Requête dans le slug. Il me dit que ma requête apparaît dans mon slug. Alors, le slug, je vais le trouver ici. Ça ne sert à rien qu'il y tout ça, normalement, on s'en moque. Mais voilà, l'adresse d'une page, en fait, c'est l'URL d'un site. Ça, c'est l'URL du site. Slash son slug. Le slug de cette page, c'est histoire. Et donc, l'adresse du site slash histoire, ça donne l'URL. Ou le permalien, si on veut. De notre page, exactement, sur Internet. Si j'allais si voir l'histoire d'Arrois. Et eh bien, le slug, c'est ça. Ça, c'est le slug de cette page précisément. Et donc, Yos me dit que c'est bien parce que ma requête apparaît dans le slug. Maintenant qu'on a dit tout ça sur, sur cet onglet-là, maintenant que j'ai dit ça, là je vois que j'ai plein de feux verts. et donc il me met un, un bonhomme souriant ici. Je vous ai dit qu'avec la version premium, on pouvait mettre d'autres requêtes. En ajoutant une variante là. Si je n'ai pas la version premium, je pourrais aller tester. Maintenant je sais qu'avec cette requête cible ça fonctionne. Ici une autre requête. Par exemple si mon escape game ce sont des jeux d'horreur, je pourrais mettre horreur. Il irait rescanner la page et là ben, la tête elle est passée en orange, elle n'est plus en vert. Donc je pourrais essayer d'améliorer ça. En essayant de ne pas toucher aux autres mots clés que j'ai déjà mis. Parce que sinon ben, je ne vais plus avoir tout vert quand je vais remettre... Euh, Escape Game. Donc là il a rescané la page et il sait que pour Escape Game c'est très bien. Cependant vous vous doutez que si je tape un autre mot clé. J'aurai pas les feux verts partout. Je vais pas m'amuser pour chacun des mots clés de mon site. À, le met à les mettre dans le slug. Je vais pas pouvoir les mettre euh, partout dans tous les titres. Et donc je vais voir quels sont les mots clés qui sont les plus porteurs pour moi. Pour les mettre en avant. Et c'est sur eux que je vais capitaliser. Je vais essayer d'avoir un maximum de feu vert pour les autres également. Hein. Mais euh, il y a un moment, il faudra que je fasse des choix. Là, il me dit qu'il a un contenu cornerstone. Alors C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je peux activer un contenu cornerstone. Si je dis que cette page est le contenu cornerstone de mon site, et que je l'active, on va voir que ma note va se dégrader. Et oui, elle est passée en orange. Parce qu'il me dit, alors premier truc qu'il me dit là, c'est que la longueur du contenu, j'ai plus que 393 mots. Il me dit que pour un contenu Cornerstone, il est recommandé 900 mots minimum. 900 mots minimum, ça commence à faire. Mais bon, si j'ai vraiment un contenu qui est la pierre angulaire de mon site, c'est normal qu'il y ait plus de, plus de mots à l'intérieur. Et donc Yoast recommande que si vraiment c'est la page qui est la pierre angulaire de mon site, il faut qu'elle ait au moins 900 mots pour être digne d'intérêt. Autre effet du contenu Cornerstone, lorsque j'irai voir mes autres pages, il irait voir si j'ai des liens qui pointent vers ma page Cornerstone. Ben forcément, si c'est la page la plus importante de mon site, il faut que dans mon maillage interne, sur les autres pages, j'ai des liens qui pointent vers cette page qui est la page capitale de mon site. Donc Là, je vais désactiver. On va voir ce qu'il y a dans « Avancé. Pour chacune de mes pages ou publications, que ce soit des articles, etc., ou des contenus personnalisés, les CPT, je pourrais choisir que les moteurs de recherche puissent l'indexer ou non Est-ce que le bot de Google, quand il arrive là par exemple, est-ce qu'il doit suivre les liens qui sont sur cette page ou non Et est-ce que les robots, de manière générale, doivent suivre, quand ils arrivent sur cette page, les archives, les images, etc. Alors les images, on ne va, le... va pas dire pas d'index pour une image, Puisque maintenant il y a le Google Search Image et les gens peuvent rechercher des images sur Google et trouver que s'ils arrivent par une image sur notre site, ben, c'est un visiteur en plus. Donc autant le laisser. Pas de métadonnées, ben, ils ne il prendraient rien en compte. C'est-à-dire les métadescriptions, les catégories, des trucs comme ça. Aucune archive, il n'irait pas suivre les, les archives qui seraient en lien sur cette page. Donc on pourrait très bien mettre le « Aucune archive » pour être sûr que si on a du blog, le bot de Google n'irait pas suivre tous les liens qui pointent vers les archives qui vont faire un contenu redondant sur notre site Le Google ne va pas aimer parce qu'il va considérer qu'on se moque un peu de nos visiteurs et va dégrader notre note. Donc je pourrais mettre par exemple aucune archive ici. Voilà. URL canonique, alors qu'est-ce que c'est euh, C'est pour pallier à la copie en fait. Lorsqu'on va rédiger une page, normalement il n'y a rien à faire, on n'a rien à remplir là. Uh, Yoast va savoir que cette page est l'URL canonique et donc Google quand il va scanner cette page il va savoir que c'est l'URL canonique et si quelqu'un vient vous piquer votre contenu Google verra que ce contenu est déjà apparu sur une autre page avant et pourra dire quelle est la page qui plagie qui. ça va aussi servir si vous avez des duplications de contenu sur votre site Google va voir sur laquelle il est apparu en premier et voilà c'est tout, ça, ça peut aider pour le SEO on va passer maintenant à l'onglet lisibilité. Il sert avant tout à voir ce qui est agréable pour nos visiteurs. Ce n'est pas tellement du référencement naturel, c'est ce qui est agréable pour nos visiteurs parce que des visiteurs qui n'aiment pas un site ne restent pas dessus. Et comme Google maintenant voit combien de temps les gens restent sur notre site, s'ils visitent plusieurs pages, des choses comme ça, donc tout ça, les taux de rebond, combien de temps les gens restent sur des pages, s'ils cliquent sur des liens, on pourrait... Y avoir accès avec euh, Google Analytics. J'en ai parlé donc dans l'extension Google SiteKit. Je vous ai déjà mis une fiche tout à l'heure, mais je vous la remets là si vous voulez faire un tour. Google voit tout ça et donc Yoast le prend en compte et essaie de voir comment on peut améliorer nos pages en lisibilité pour que les gens restent dessus tout simplement parce que Google va le prendre en compte. Alors, il me dit qu'il y a un problème c'est que je n'ai pas assez de mots de transition. Alors, Google reconnaît les mots de transition dans toutes les langues. Donc voici la liste complète des mots de transition, d'abord en premier lieu, premièrement, de même, tout de même, donc, ou bien, par conséquent, au cas où, voilà, il y a tout ça comme mots de transition et Google sait les reconnaître. Cependant sur la, la page du site, là en l'occurrence, ça ne rimerait à rien, donc là ça, ça présente le concept de l'escape game historiquement, pourquoi c'est bien pour faire des team building ou pour des euh, sentiments de vie de jeune fille par exemple, on va pas aller dire voici le concept, le concept de l'escape game. Cependant pour les entreprises, toutefois pour les VJF, voilà on va pas aller surcharger ces petits textes inutilement. Alors de temps en temps, ben, on peut choisir de faire l'impasse sur les préconisations de Yoast. Là en l'occurrence sur cette page de ce site, ça ne se justifie pas d'aller utiliser des mots de transition à outrance. Sur des pages où il y a plus de contenu, plus de vrai texte, pas éparpillé comme ça, scindé de cette façon, ben, j'attacherai plus d'importance à bien mettre des mots de transition parce que c'est plus agréable pour la lecture. Test de lisibilité flèche. Votre contenu obtient 77,7 au test de lisibilité flèche, ce qui est considéré comme facile à lire. Yost a tendance à considérer que la plupart des visiteurs des sites ne sont pas forcément des lumières et que par conséquent, si on utilise un langage un peu trop verbeux, pompeux, ça risque d'être un peu trop élitiste et de nous couper d'une partie de notre public. Cependant, si vous êtes quartier ou île euh, Saint-Laurent, vous n'allez pas parler comme la racaille du quartier juste pour plaire à un maximum de personnes. Ça peut être ce qu'on appelle une stratégie d'écrémage, d'utiliser un langage bien particulier pour toucher un certain public. J'ai un ami, par exemple, qui est chercheur en biomécanique du mouvement. Quand il fait des publications, il y a des mots en latin, des mots d'anatomie qui sont assez peu répandus. Il ne va pas se priver de les mettre, juste pour plaire au test de lisibilité flèche. Maintenant, ça se justifie dans son cas. Et, euh, et son public, en général, est habitué à dire ça. Et du coup, ça ne les choquera pas. Donc, on pourrait par exemple se permettre d'avoir une mauvaise note au test de des flèche sans que ça porte vraiment conséquence à notre site. La voix passive, ça nous est hérité de l'anglais. Les anglais utilisent à outrance la voix passive. Par exemple, les anglais utilisent des verbes transitifs pour passer de la voix active à la voix passive. Par exemple, John buys a car. John achète une voiture. Les anglais auraient Aurait tendance parfois à dire A car is bought by John Une voiture est achetée par John Ça c'est de la voix passive Ils ont tendance à trop souvent l'utiliser Et pour que ça ne soit pas le cas Yost regarde si nos phrases sont assez à la voix active ou pas Donc comme je ne suis pas un anglais J'ai de la voix active Et il me dit que c'est super Les phrases consécutives Yost scan notre site, scan notre page Et regarde si les phrases qui se suivent varient suffisamment Sinon ce ne serait pas agréable à lire, ce serait trop redondant sur notre site. Hiérarchie dans les titres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les H1, les H2, H3. Il faut bien les disposer. Un H3 n'a de sens que s'il est à l'intérieur d'une section qui contient déjà un H2. Le H4 n'aura de sens que s'il est à l'intérieur d'une section d'un H3, etc. Longueur des paragraphes, il ne dit qu'aucun de mes paragraphes n'est trop long et que c'est bien. Ben oui, les gens n'aiment pas lire des textes trop longs passer 8-10 lignes sur un site les gens vont avoir la flemme de lire alors on peut avoir des pages où on a beaucoup de contenu où il y a beaucoup à lire mais on peut choisir d'aérer notre texte avec des espaces, avec des photos etc. pour que ce soit pas trop pénible longueur des paragraphes longueur des phrases très bien, voilà, mes phrases il n'y en a aucune qui fait, euh, qui fait 800 mots d'un coup et donc il reste facile à lire et il est content J'en ai fini avec la lisibilité, on va voir ce qu'est le schéma. Et donc le schéma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pouvoir dire, par exemple, si cette page est une page de navigation normale. Ça va renseigner quand les gens vont être sur Google et que la page va sortir. Si c'est une page d'accueil, de... si une, une page de texte, une euh, voilà. page de commande, etc. Ça sera des informations en plus en fonction de ce qu'on met. Il arrivera à reconnaître les éléments pertinents. Si c'est une page de profil, il irait trouver la personne qui est dedans et s'il y a des liens vers ses réseaux sociaux par exemple. Si c'était une page de FAQ, il prendrait des questions pour les afficher sur le moteur de recherche. Les réseaux sociaux, donc je pourrais choisir ici ce qui apparaîtrait sur Facebook ou Twitter quand les gens partagent cette page. Je pourrais choisir l'image qui apparaîtrait, mais aussi le titre de Facebook et la description de Facebook. Quand quelqu'un partage quelque chose sur Facebook, hein, une page, eh bien il y a un titre de page avec une description et une photo, et eh bien tout ça je le définirai directement ici. Pareil pour Twitter, je pourrais choisir l'aperçu Twitter et les titres et descriptions. Et donc le but ça va être ici d'avoir des feux verts, Alors, les feux verts je les retrouve là, je les retrouve ici. Il, me, il se met un peu partout, si je reviens en arrière sur mes pages, ils se mettent ici, et donc pour Yoast, il considère que cette page va être bien référencée, et le but c'est d'avoir un maximum de feu vert sur l'ensemble des pages. Bon Là ils n'ont jamais été sur les pages, donc il ne les a pas scannées, et il ne met pas les infos, donc il les laisse en grisés. Et donc en fonction des recommandations de Yoast, j'irai changer mes contenus, pour qu'il soit content, à chaque fois, j'enregistre ma page. Alors là, je vais rester sur Elementor et j'irai voir si quand j'enregistre ma page, les petits, euh, les petits feux là changent de couleur. Si je ne suis pas sur Elementor, je reviens ici, je recharge la page et je vois ce qui passe au vert. Alors faites attention parce que ça ne m'est jamais arrivé que ça ne m'arrive pas. Mais quand j'ai des classes de 8-10 élèves, j'en ai toujours au moins un qui remplit le méta titre, la méta description et qui oublie d'enregistrer. Ce qui fait que il voit comment Yoast considère sa page, les axes d'amélioration, il va sur sa page, la modifie, il enregistre, et là pour voir les changements, bien il recharge. Sauf que comme il n'a pas enregistré sa méta description et son méta métatitre, et bien il doit les retaper, et en attendant ça lui fait mettre des feux rouges. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ou à liker, commenter, vous abonner. Ça améliorera le référencement du tuto et ça permettra à plus de gens de le trouver, ce qui n'est pas plus mal. J'ai également fait pas mal d'autres tutos concernant WordPress, n'hésitez pas à les faire un tour. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée en attendant le prochain tuto. Au revoir.